Là on passe au paillage feutre qui est un bon compromis, qui est facile d'installation et qui est d'un coût moindre par rapport à la dalle qu'on a vue tout à l'heure. Il dure peut-être un peu moins longtemps, Quoique bon, dans, des, dans des conditions normales, euh, il, il résiste suffisamment longtemps pour que, pour que la, prene, la plante reprenne. Bon, ce, qui, ce qui est important surtout, c'est les deux ou trois premières années d'avoir. De, de, de, bon, des fois, euh, si les conditions climatiques sont bonnes, vous voyez, euh, encore euh, 4-5 ans après, euh, vous voyez euh, qu'il qu n'y a pas d'herbe au, au pied du végétal. Donc il y, a, il y a toujours un effet du paillage. Alors le paillage souple, donc l'avantage, c'est que même si le terrain n'est pas plan, il épouse la forme du sol. Donc c'est beaucoup plus facile à poser et il y a moins de contraintes au niveau de la préparation du sol. Voilà. Alors on peut ici éviter de mettre des agrafes en mettant un cordon de terre, vous voyez. Cette, cette dalle là. On a fait juste un petit sillon sur le pourtour. Et puis, voilà, donc on fait ça avec un outil évidemment. Et donc ça, ça, ça suffit. Et là, vous, vous êtes... n'avez pas besoin de, de mettre de crape.